Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au calcul littéral et on va revenir sur le problème du rectangle que je vous ai posé en cours. Alors le calcul littéral, c'est qu'on va commencer à utiliser des lettres plutôt que des chiffres. Euh, mais on va revenir un peu euh, sur les bases. Alors, la multiplication, c'était quoi La multiplication, c'était quand, par exemple, vous appreniez que 4 tas de 3 billes, ça faisait 12 billes, okay mais ces 4 tas de 3 billes, vous pouviez dire que c'était 3 tas plus 1 tas. Donc 3 tas plus 1 tas, ça faisait 4 tas. Donc là, quand, vous, quand on manipule ces tas de billes, déjà, ça commence à ressembler un petit peu à notre calcul littéral. Quand je dis tas à la place de 3, euh, on pourrait dire des x. Hein. On va dire que x, c'est le nombre de billes que j'ai dans un sac. C'est ça ou dans un tas. Là, j'ai 3 trois tas, 3x, trois plus 1x, ça fait 4x. Après, peut-être que x vaut 3, peut-être que x valait simplement 2, ça n'empêche pas que si je prends 3tas plus 1tas, ça fera toujours 4tas, peu importe la valeur du tas. Donc voyez vos, voyez vos x comme si c'était euh, un petit sac de billes, vous n'avez pas regardé à l'intérieur, vous ne savez pas exactement quand vous en, combien vous en avez. Et je vais revenir sur l'exercice qu'on a fait, euh, qu fait aujourd'hui euh, sur le rectangle ou c'était, alors là j'ai replié ma ficelle en deux parce que sinon ça prend un petit peu trop de place j'ai une, une ficelle dont euh, la longueur fait on va dire 12 je change un petit peu la valeur euh, qu'on avait aujourd'hui et on va matérialiser ces 12 ces, ces 12 décimètres par euh, mes 12 billes et on se pose la question si, la question que je vous posais c'était je connais le périmètre de cette ficelle si son périmètre vaut 12 et que la longueur d'un côté vaut x, quelle est la surface de ce rectangle. Alors pour calculer la surface, il faut qu'on connaisse le petit côté et le grand côté. Hein, longueur fois largeur, c'est la surface du rectangle. Donc si ma longueur vaut x, on va commencer par une valeur qu'on connaît. Si ma largeur vaut 2, combien fera ma longueur Si je connais les deux, je vais pouvoir calculer ma surface. Ben, si ma largeur vaut 2, ma largeur d'en face, elle vaut 2 également. Et après, il va me rester combien de billes euh, Voilà, je peux compter, il va me rester 8 billes. Donc, comme mes deux côtés ici doivent être de la même longueur, je vais les séparer en deux. Je vais bien avoir 4 bits chaque côté. Euh, ça veut dire que ça y est, je connais toutes les dimensions de mon rectangle. La largeur fait 2, la longueur fait 4. Donc, la surface de mon rectangle, c'est 2 fois 4 égale 8. OK On recommence rapidement. Si x valait 1, ça donnerait quoi bah, Si x vaut 1, alors, ouais, je commence à perdre mes billes. Si x vaut 1, donc ça serait un rectangle sûrement un peu plus allongé, on n'est pas sur les dimensions exactes. Euh, je vais avoir 1 d'un côté, je vais avoir 1 de l'autre côté, il va me rester cette fois-ci 10 billes à répartir entre mes deux longueurs. Ok, bah 10 billes à répartir, j'en mets 5 ici, j'en mets 5 ici, et euh, je connais toutes les dimensions de mon rectangle. Je sais que maintenant la surface de ce rectangle, c'est 1 fois 5, donc 5. Tout à l'heure on avait 8, maintenant on a 5, on voit que ce n'est pas systématiquement la même chose. Alors, plus difficile, euh, on pourrait imaginer que maintenant, j'ai un petit sac de billes dans lequel j'ai mis un nombre mystérieux, et ça, c'est la largeur de mon côté. Okay Donc, j'ai un sac de billes pour la largeur de mon côté. Il faut que je prenne un sac avec exactement le même nombre de billes pour mon côté d'en face. Je ne sais pas combien j'ai de billes dedans. Par contre, ce qui est certain, c'est que le nombre de billes qui me reste, c'est 12, hein, ce que j'avais au départ, mes 12 billes moins le contenu des sacs, c'est-à-dire deux fois la valeur de x. Donc 12 moins 2 fois x. 12 moins 2x. 12 moins 2x, c'est ce qui me reste pour faire ce côté-là et ce côté-là. Donc 12 moins 2x, euh, bah pour séparer ça en deux, 12 moins 2x, ça fera 6 moins x. Okay, on pourra revenir là-dessus sur les histoires de calcul. Donc ça veut dire que ce côté-là fait 6 moins x, ce côté-là fait 6 moins 6x. Et on a x de ce côté-là, x de ce côté-là. Le petit côté fait x. Le grand fait 6 moins x. Vous multipliez ça par ça. Et vous avez l'air d'un rectangle dont le côté fait x. On a fait du calcul littéral. Peu importe la valeur de x, ça va marcher à chaque fois. Si on reprend x égale 2 comme on avait tout à l'heure, on a dit quoi x fois 6 moins x OK. x, c'est 2. 6 moins x, c'est 6 moins 2, ça fait 4. 2 fois 4, ça fait 8. C'est bien ce qu'on avait pour le premier cas. Si maintenant x vaut seulement 1, ok. Une fois, 6 moins x. 6 moins x, ça fait 5, le nombre de billes qui restent. Une fois 5, on avait le deuxième cas de figure qui restait. Et vous pouvez faire ça non seulement avec des nombres de billes entiers, mais également, on pourrait le faire avec 3, par exemple. Si ça, c'est 3, on peut déjà préduire le nombre de billes qui va me rester. 3 ici. 6 moins 3 de ce côté-là, c'est-à-dire que ça serait également 3 billes de ce côté-là. En face, c'était 3 aussi. Et il me restera 3... Je récupère les billes que j'ai mis au fond de mon sac. J'ai bien trois billes. En fait, là, on a fabriqué un carré cette fois-ci. Ok, donc cette formule marchera à chaque fois. On a fait du calcul littéral. On a pu résoudre la question de si un côté vaut X, quelle est la surface de mon rectangle. On a fait du calcul littéral.